Bonjour à tous, je suis apiculteur. Non, en fait, j'ai des ruches En Guadeloupe, ce qui rend le sujet très particulier. Je souhaite au travers de ces vidéos partager mon amour pour cette merveilleuse créature qu'est l'abeille. Et vous permettre d'avoir vous aussi vos propres ruches sans avoir à connaître grand chose et sans y passer trop de temps. Je vous ferai part de mes expériences et vous montrerai par des tutos comment et pourquoi cette ruche L'idée est simple l'apiculture pour tous. Et c'est sans prétention que je souhaite, au travers de ces vidéos, aborder le sujet. Si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour recevoir mes vidéos au fur et à mesure qu'elles apparaîtront. À dans d'autres soleils